J'ai entendu ou bien j'ai dit je sais plus. J'ai entendu ou bien j'ai dit, dit je sais plus. Chaque fois que j'ai lu le solénoïde de Cartariscu, il m'a semblé que je buvais à la paille la cervelle d'un caméléon panthère. Furcifère par Dalice, qu'on appelle l'endormi. Partout où on ne sait plus rêver, même sur les îles. Et que la pensée caméléonidée atteignait alors sa forme hypercubique de la quatrième dimension. Parfois, le corps à demi baigné dans cette cervelle, je marchais le long d'une ligne à dépiquer les rêves, les formes et les couleurs qui persévéraient à vouloir naître ailleurs. Parfois, la paille me servait à respirer cet air d'ailleurs. D'ailleurs. J'ai gravé à l'épingle sur mon cerveau, comme en tatouage, la seule question qui vaille la peine qu'on s'y penche, et qu'on y tombe peut-être, qu'on s'y noie, ce serait quelque chose, au moins peut-être un événement, qui est celle de toute littérature. Comment sortir de ton propre crâne, en peignant une porte sur la surface intérieure, de l'os du front, lisse et ambrée. Parce que les amibes mangent le cerveau, Nagleria Fauvleri, et Wikipédia fait de la poésie au sujet du règne ancestral des excavés hétérotrophes qui se déplacent en se déformant et en émettant des extensions membranaires, pseudopodes. Ainsi infestent ta tête en remontant la voie nord-nord-est de la muqueuse nasale, leur mont analogue à elle. Jusqu'à la grande lésion de ta pensée, la fêlure eucaryote et ses éons étranges, l'invasion des pixels polychromes, les augures et les promesses à soi confuses grande cavales, Parce que la pensée fatigue en son calvaire, toujours pleine d'impatientes nomenclature et de cartes toutes plates qui fournissent l'image fausse du monde, l'échelle microscopique des énormes erreurs de perception et l'échelle à côté qui ne repose sur aucun mur mais qui tient droite toute seule à la verticale, l'échelle infinie qui permettrait de s'évader de l'horrible monde qui nous en sert. Le monde émondé, dépeuplé, Raboté par la connaissance du monde émondé, dépeuplé, raboté par la connaissance du monde émondé, dépeuplé, raboté par la connaissance du monde, etc., etc. A l'aide, à l'aide, à l'aide, j'ai entendu ou bien j'ai dit je sais plus. A l'aide, à l'aide, à l'aide, j'ai entendu ou bien j'ai dit je sais plus. La déflation véritable de la valeur de la vie, symétriquement proportionnelle à l'inflation de son putain de coût. Tu le sais aussi comme chacun car. Personne n'est dupe. Chaque soir, les longs manteaux de baves opiniâtres en guise d'épiderme qu'on dépose enfin dans l'armoire aux portes de mon pot, dégoulinants et translucides, parce qu'il faut bien les faire reposer pour y renaître demain, ou y crever, on ne sait plus. Mais d'abord, les ouvrir pour s'en dégager, la peau dentelée par une ligne d'ouverture qui la coupe en son milieu, zig d'un coup et glisse chaque dent comme chaque écaille rencontrée dans la journée, déjà oubliée. Déjà passé, déjà perdu. Allez, allez, allez, allez. Tout le manteau du jour est là, surchargé de pensées nulles, pellicules accumulées, et pas même reçues de l'atmosphère. Dix mille rencontres mondaines, humaines, non humaines et non non humaines, déposées en surface comme un immense puzzle d'écailles, mais sans forme et sans figure et sans merveille. Ta peau même pas morte de n'avoir jamais été vivante. Mais imprimé aux couleurs artificielles de tous les signes du monde, saturé de tous les pixels du monde à demi transparent. Alors, fermez la porte de l'armoire et lancez la machine. Et s'allonger, léger, le cerveau éclaté qui virevolte quand vient l'examen de minuit et la descente au pays des rêves. Nu, dépouillé, peut-être même enfin désœuvrés c'est-à-dire délesté du poids des mots et des choses libéré de l'intention du dieu de vouloir en sa parole incompréhensible son petit idioma lui pas le verbe son charabia nous édifier finalement nous féconder la morale et la philosophie mito j'ai connu ces agressions mito j'ai béni la science et le droit à l'avortement comme un cheval marin filmé par Pain -levé et qui expulse, et qui expulse, mille et un tout petits hippocampes connectés à sa poche ventrale par un système d'électrodes et de ventouses, dont le tissu en serre et nourrit chaque embryon. Tout un réseau sanguin aléatoire, incolore, mais réclamé par la vie. Une certaine image de la pensée de derrière, derrière l'apparence de ta vie folioscopique, car il doit y avoir d'autres biais d'autres mondes et d'autres dimensions. Sinon, ce serait à désespérer de tout. Pour l'instant, c'est à désespérer de tout. Mais ce n'est pas assez. Il faut désespérer du reste, donc aussi du désespoir, qui cache toujours un soupçon d'espoir. Un aide qui du vrai, pourrait se manifester à nous d'une manière mystérieuse et incompréhensible. Un des facteurs qui nous poussent à écrire, notait un jour Michel Léris, c'est l'incapacité dans laquelle nous sommes de trouver un livre qui nous satisfasse pleinement. Tout cela est malheureusement vrai. Et le fait est que ce livre, c'est-à-dire le livre à venir comme une insurrection, n'existe pas. Mais il existe Solénoïde et Mircea Cartarescu. C'est pourquoi nous pouvons tous cesser d'écrire. Nous pouvons ne pas exercer ce pouvoir. Et non seulement supporter en nous le vide, mais le bâtir et l'habiter. Trouer la langue pour en sortir, plutôt que jeter des ponts entre nous, ça n'a jamais été que ça, la destination véritable du désir d'écrire, qui, c'est vrai, a longtemps retardé l'œuvre impossible. Sortir sans s'en sortir. Trouer la vie, comme on dégueulerait l'horrible monde entrer en soi comme en excès le verre de trop qu'on n'en peut plus et comme les sarcotes chatouillent les hommes de sous leur peau. Ça n'a jamais été que ça. La littérature, la poésie, le sexe, la drogue, la boisson et tout ce qui méritait un peu qu'on continue à vivre. Un plan d'évasion. Le contraire de l'utopie et le contraire de la réalité. Le contraire de la politique et le contraire de sa critique critique critique témoignage de la fatalité de sa réussite prise ensemble, un prodige, sans mystique, car le mystère, le véritable mystère, c'est qu'il y ait tant de désirs d'écrire, chez ceux-là même qui peuvent écrire, et pour cette raison ne veulent plus arrêter. L'art de ne pas écrire de livre n'est pas encore tout à fait inventé, mais on peut lire Cartarescu, il y en est déjà le prophète. Par analogie, nous pouvons imaginer une quatrième dimension. Supposons des êtres infiniment plats, vivant dans les deux dimensions d'un plan. Ils discerneront fort bien les autres animaux plats qui les entourent, mais ils ne pourront imaginer qu'il puisse exister quelque chose en dehors de leur univers, ni au-dessus, ni au-dessous de leur plan. Même s'il y a une quatrième dimension, un être qui vivrait pourrait se manifester à nous d'une manière mystérieuse et incompréhensible. Par exemple, en nous tirant les oreilles sans que nous puissions voir quoi que ce soit de plus que le bout de ses doigts. Le bout de ses doigts.